quatre mois depuis l'assassinat de Masha Amini, quatre mois euh, que les femmes, particulièrement les femmes, au risque de leur vie, les jeunes et les, le peuple iranien manifestent pour une révolution. Une révolution avec un courage extraordinaire. Une révolution des consciences, une révolution des cœurs, une révolution des corps, une révolution politique pour la démocratie et pour les libertés, une révolution contre un régime corrompu qui opprime, qui torture, qui assassine, qui condamne à mort et qui exécute. Une révolution contre un régime qui a peur des femmes, un régime qui a peur des hommes, un régime qui a peur des jeunes, un régime qui a peur des libertés et qui transforme ses peurs en terreur contre le peuple iranien. Il est temps, et c'est pour ça que dans la résolution, nous voulons défendre les forces de vie en Iran. Mais pour défendre les forces de vie en Iran, il nous faut sanctionner les milices de la mort. Et les milices de la mort, c'est le corps des gardiens de la révolution. C'est la branche la plus pourrie d'un régime corrompu. Alors que ce Parlement fait son boulot, il est temps que la Commission et que le Conseil fassent aussi son boulot pour sanctionner ce régime. Merci. Yes. Yeah.